Ouais, suis bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais, c'est bon là, tranquille. Aujourd'hui, commence le vrai match de Ligue des Champions. Tu entends ce que je te dis Tu comprends pas Mais ben voilà, il va falloir que tu comprennes. Parce qu'hier là, on a assisté à un match de Serie A déguisé en Ligue des Champions. Je t'explique. L'International, pendant toute la saison, ils ont fracassé la Semilano à chaque fois qu'ils les ont croisés. Tu entends ce que je t'explique Ça veut dire qu'hier là, c'est passé la même chose. Pour l'AC Milan, il n'y avait aucune chance de battre l'international. Et comme il n'y en a eu aucune pendant toute la saison. Match aller 2-0 pour l'AC Milan, c'était fini insurmontable. Tu comprends ce que je t'explique Maintenant, ce soir, va avoir lieu le vrai match de Ligue des Champions. Car Manchester City reçoit le Real Madrid. Tu entends ce que je t'explique Après un match nul à Santiago Bernabeu, où le Real Madrid n'a pas su gagner son match, il y a eu match nul malgré une domination des deux côtés, on a pu voir Manchester City dominer le match dans le début, ensuite Real Madrid dominer, voire étrangler Manchester City, mais Manchester City a réussi à soulever la tête et à marquer un but. On se souvient de cette frappe rectiligne de Kevin De Bruyne qui n'a fait preuve d'aucune courtoisie envers le gardien Thibaut Courtois. On se souvient On se souvient aussi du but absolument magnifique de Vinicius Junior. Il nous a tous surpris. Ah bon toi tu sais tirer comme ça Hein tu mets les gens roulés comme ça, oh là là, oh, intérieur, frappe, oh c'était absolument magnifique. D'ailleurs pour moi, ça a été euh, le meilleur but euh, de la semaine. Mais ils ont préféré dire que celui de Kevin De Bruyne était plus joli. Maintenant, celui de Vinicius était absolument beaucoup mieux, beaucoup be beaucoup plus surprenant. Alors que là, c'est une passe en retrait, frappe. Alors que là, le, le le V, il est il est là, il y a comme un gars qui fait la passe, Et là on ne sait pas ce qu'il a fait, il a l'impossibilité de faire la passe, mais non il frappe. Quel but! Quel but magnifique! En plus de cela, lors du match aller, on a pu voir que les femmes du Real Madrid étaient très énervés et ont commencé à se plaindre de la VAR qui n'a pas sifflé la touche car le ballon était sorti. Donc, on a pu assister à des déferlantes sur les réseaux sociaux. Ouais, ben bah voilà! Nous, on pensait qu'on était le Vardrine. Mais ben maintenant, qu'est-ce que vous avez à dire Parce que là, on s'est fait clairement voler. Regardez, le ballon, il est sorti. Mais vous, vous avez volé combien de fois Là, maintenant, qu'on vous vole, vous commencez à pleurer Bon, maintenant, je vais vous expliquer quelque chose. Aujourd'hui, balle à terre, balle au centre. Vous comprenez Ce qu'il va falloir faire, c'est jouer au foot. Tu comprends Jouer au foot, sans les tricheries, sans les je-sais-pas-quoi. Tu mets un bon petit 3-0 à City, et puis es qualifié ou bien, City, vous mettez un bon petit 3-0 et puis vous êtes qualifié. Et là, il n'y aura pas de question de « Ouais, l'arbitre à la 16e minute Ouais, non !» Si, un 3-0, qu'est-ce que tu peux dire à part soit fêter, soit pleurer Rien Donc maintenant, mesdames et messieurs, on est content de voir que ce jour est aujourd'hui et que ce soir n'est pas encore arrivé car on peut commencer à saliver on peut se demander, mais qui est-ce qui va gagner Bon, moi, je n'ai me... pas envie de vous influencer, mais je pense, sincèrement, sincèrement, et ça, ça ne me regarde que moi, hein. je ne suis pas en train de vous dire, ouais, va, va, mais je ne sais pas quoi. Moi, je pense que City va remporter ce match. Je ne sais pas. J'ai l'impression que la petite malédiction euh, qui avait été euh, mise sur euh, Père Guardiola, je pense qu'elle a été levée, hein, voilà. Donc euh, après toutes ces années. Je pense que là, maintenant, il peut avoir une chance de remporter la Ligue des Champions. En tout cas, si l'équipe remporte ce match ce soir, je parle de City, ils sont quasiment sûrs de remporter la Ligue des Champions face à l'Inter. Par contre, si c'est le Real, je ne sais pas. Je ne sais pas, parce qu'un Real Madrid-Inter, je crois que l'Inter, c'est très bien comment jouer face au Real Madrid. Par contre, City, vu que c'est un peu jeune, je ne sais pas ce que ça va donner à Manchester City Inter Internationale. En tout cas, euh, mettez-vous mettez vos commentaires pour vous. Qui est-ce qui va gagner Mettez-vous en commentaire qui est-ce qui va marquer Tout ça, tout ça. Comme ça, on commence à débattre. On commence à... C'est la folie de la Ligue des Champions.